Cher Jésus, je n'ai pas l'habitude de t'écrire ou de te parler aussi formellement lorsque j'en ai l'occasion Mais aujourd'hui particulièrement, je sens le besoin de t'écrire cette lettre ouverte pour te dire merci Merci pour toutes les fois où je n'ai pas mérité ta grâce <rire> Que dis-je Pour toutes les fois où je ne mérite pas ta grâce Et que tu me la donnes quand même par ton amour Chaque fois que je regarde ta grâce et la qualité de l'amour que tu as à mon regard, je ne cesse de me poser la question, pourquoi Pourquoi un si grand roi Pourquoi un si grand Dieu Ou que dire, le seul vrai Dieu trouve-t-il son plaisir en une si petite créature que je suis Tu m'as vu dans les moments les plus bas de ma personne, dans la honte et dans le péché. Mais tu ne m'as pas retiré ton amour, ta grâce et ta présence. Au contraire, tu m'as ouvert tes bras et m'as encore et encore, et encore, et encore accueilli dans tes bras. Alors je te dis merci pour 365 jours de plus. Merci pour un nouveau souffle, merci pour un nouveau jour, merci pour une nouvelle grâce, merci pour une nouvelle dimension, merci pour tout ce que je reçois de toi. Alors que je commence un nouveau voyage, je te prie s'il te plaît de m'accorder sagesse, intelligence et force afin que je puisse continuer de marcher au-devant de toi. Ce n'est pas la sagesse qu'il faut, mais je sais qu'en comptant sur toi, je ferai les bons choix. Je prendrai les bonnes décisions et je saurai marcher au-devant de toi. Je ne suis qu'un homme faible, mais j'ai eu la grâce d'avoir le plus grand, d'avoir le vrai Dieu de mon côté. Et je peux t'appeler mon père, je peux t'appeler mon ami, je peux t'appeler mon sauveur. Merci. Merci parce que tu es toujours là avec moi et tu ne cesses de marcher au-devant de moi. Alors je te prie, garde-moi au devant de toi et permets-moi de pouvoir tous les jours me souvenir que tu es là tous les jours avec moi.